J'ai pris soin de mon projet et aujourd'hui, c'est lui qui prend soin de millions de personnes. Je suis Vincent Tiro, président fondateur de MediSafe. MediSafe, c'est l'assemblage et la distribution de produits de premier secours sur Internet. C'est parti d'un constat. Sur le web, il n'y avait rien sur le premier secours. Donc effectivement, il y avait une, une place à prendre. J'ai monté le site Internet, et ce qui a fait qu'on était les premiers à assembler, et à distribuer des produits de premier secours sur le web partie parti de mon analyse de marché et on a créé un kit qui soit complètement différenciant, soit en termes de design, soit en termes d'utilité. Société Générale répond tout de suite et comprend assez rapidement la vision qu'on peut avoir de notre marché, de nos enjeux. Ils nous ont accompagnés sur des moments où je pense qu'il y a plein d'autres banques qui n'auraient pas suivi. L'entreprise, depuis toujours, on connaît une croissance rapide. J'ai commencé dans ma chambre avec 12 mètres carrés, puis on a pris un entrepôt qui en faisait 60. Et après, on en a pris un autre qui faisait 180. On a déménagé dans le sud-ouest, dans un entrepôt qui faisait 400 carrés. Au bout de deux ans, on était déjà à l'étroit. Donc on s'est tourné vers notre partenaire Société Générale pour qu'on puisse être accompagné et avoir un outil qui corresponde à nos besoins en termes de surface de stockage, de bureaux et d'avenir. On est 35 et on sera probablement beaucoup plus les années à venir. Ce sur quoi on va se concentrer pour demain, c'est d'apporter du service. Aujourd'hui, on a pris la décision de dédier une équipe de communication sur les réseaux sociaux pour partager de l'information, sensibiliser le plus grand nombre. Notre mission, c'est que la plupart d'entre nous, d'entre vous, sachent que les gestes de premier secours existent. C'est vous l'avenir, Société Générale.